Email continue à évoluer, il devient dynamique et c'est Patrice Saint-Stéban qui nous en parlait beaucoup mieux que moi. Patrice, à toi, je te laisse présenter. Euh, bonjour à tous et bienvenue. Donc, je vais juste partager. Hop. Et lancer la présentation. Est-ce que vous voyez tous bien la présentation C'est bon Donc euh, bonjour à tous. Patrice saint Donc euh, je viens de la société Zenika et je suis à Nantes depuis deux ans. Euh, je suis euh, full stack essentiellement euh, Java, euh, JavaScript, mais euh, j'ai fait euh, du PHP euh, à l'époque euh, du framework Spip et euh, j'en fais toujours un peu pour euh, des projets perso associatifs. Alors euh, historique un peu de l'email le premier mail a été créé, euh, écrit par Ray Tomlinson, qui l'a envoyé le premier. Donc, euh, le message du mail, c'était QWERTY.io.p, donc un message super intéressant. Mais euh, quand il a inventé ça, l'idée était de pouvoir partager, envoyer des messages entre machines et utilisateurs sur différentes machines. Et donc, euh, pour pouvoir faire ça, il a utilisé le caractère arrobase. Donc, euh, ce caractère est un caractère euh, qui existait, et qui avait la particularité de ne pas être dans les noms propres. Donc ça va pouvoir mettre le nom arrobase, la machine sur laquelle on veut envoyer. Et donc c'est comme ça qu'en fait l'arrobase est devenu le symbole utilisé pour l'email, et puis par extension le symbole de l'Internet. Ensuite, on passe en 1976, donc je ne sais pas si vous reconnaissez cette personne-là, donc c'est la reine d'Angleterre, donc c'est la première euh, grande personnalité qui a envoyé euh, un mail euh, toujours sur Arpanet, on va encore sur la photo. En 82, c'est là qu'on a commencé à parler du terme e-mail, euh, comme électronique mail, et euh, depuis les années euh, 2000, maintenant on parle plutôt de mail tout court, et non plus... Euh, Email et on a aussi perdu. On a aussi perdu le tirer entre le email. 90, donc c'est le premier spam qui a été envoyé. Donc pour l'histoire, c'était un, un chercheur qui voulait euh, promouvoir un livre qu'il avait écrit. Donc du coup, il avait envoyé à tout le monde. Et donc, ça a été considéré comme un spam parce que ce n'était pas accepté. Enfin, ce n'était pas quelque chose de normal d'envoyer à tout le monde les mails. Et depuis, bah en fait, euh, c'est les mails les plus envoyés sur Internet, malheureusement. En 96, le format HTML est arrivé dans l'email. Donc là, ça a été vraiment une, un gros changement. Donc, il faut savoir qu'en fait, euh, la norme des formats HTML a été commencée en 91. Et du coup, c'est qu'en 96 que la norme euh, Min type a vraiment été euh, validée. Donc... Euh, est quand même pas si ancien que ça, euh, le mail. On a ensuite euh, un peu euh, l'historique des différents euh, webmails. Donc, on avait en 92 euh, Windows Mail, qui était euh, une application euh, lourde pour lire les mails. À partir de 97, on peut parler de Yahoo Mail, qui est un peu euh, l'avènement des, des webmails qu'on peut voir sur. Euh, sur notre browser directement en ligne, mais avec toujours une interface pas très fonctionnelle. Et c'est en 2004 que Gmail est arrivé avec du coup, cette interface ultra réactive avec l'AJAX et qui après a découlé tout le, le web dynamique et le web 2.0 et, et la suite. On a 270 milliards d'emails envoyés par jour. Donc, euh, même si on a tout, maintenant de plus en plus les messageries euh, instantanées, euh, Slack et tout, on voit toujours qu'en fait, euh, le mail est quand même toujours très utilisé et euh, c'est loin de, de s'arrêter. Et euh, ça a même remplacé en fait, tout ce qui est euh, les lettres, le courrier postal, et vraiment remplacé maintenant par les emails. Très peu de personnes n'ont plus d'emails maintenant, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et après, bah, c'est vrai que depuis 1996, euh, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés euh, dans le mail. Et euh, on peut se dire, bah, voilà, du coup, euh, qu'est-ce qu'il y a après Et donc, euh, si bah, maintenant, euh, on avait un commentaire euh, sur euh, Google Doc, on reçoit un mail de notification. Et si jamais, en fait, dans le mail, on pouvait directement euh, répondre au commentaire, euh, fermer euh, notre commentaire sans quitter le mail Et si, bah, là, ai raté un, un. si on recevait un Doodle, plutôt que d'ouvrir euh, le Doodle et répondre, on répondait euh, directement euh, dans l'email. Et si bah, on avait une notification Pinterest, et puis que du coup, euh, on a la liste de toutes les, les images, et que le, en ouvrant, on a l'image en grand sans forcément euh, quitter euh, notre site. Et bien ça, tout ça, c'est euh, ce que j'aimerais apporter AMP euh, email. Donc euh, je vais passer euh, sur une démonstration. Donc là, c'est euh, mon mail. Un premier email que j'ai reçu, donc c'est un email euh, tout simple. Et en fait, là, on voit que dans Gmail, j'ai un petit euh, Z qui m'indique que c'est une messagerie d'une dynamique. Euh, donc j'ai fait... Si j'avais une liste de, de to-doux et que je voulais en fait euh, mettre des, des to-doux, pouvoir euh, cocher, euh, décocher directement. Mais j'aimerais quand même pouvoir après euh, recevoir ma liste de to-doux euh, sur mon par téléphone pour pouvoir après m'envoyer euh, des mails. Donc, euh, je vais m'envoyer euh, le mail. Et puis, bah, là, j'ai oublié euh, quelque chose. donc Je rajoute un autre to-do euh, directement. Donc là, mon email est déjà parti. Et je vais voir mes mails et là, je vois qu'en fait, je reçois mon email. En ouvrant l'email, il va télécharger la liste et en fait, on voit bien le dernier que j'ai mis. Et du coup, dans l'email, bah, en fait, je peux cocher directement mes éléments et je peux même en rajouter euh, depuis mon email. Si je reviens sur le site, bah, en fait, j'ai tout qui a été rajouté automatiquement. Et euh, deuxième exemple, à Zenica, tous les mois, en fait, on reçoit un sondage à remplir pour dire quel est notre état d'esprit dans le mois. Et c'est envoyé directement au manager. Et ça permet en fait que le manager puisse après gérer s'il y a des choses qui ne se passent pas bien et puis pouvoir au mieux y répondre. Et donc pour l'instant en fait on reçoit un mail avec un lien et on va sur le site et on vote. Et là du coup on pourrait euh, automatiquement en fait euh, voter directement. Et donc je pourrais dire bah, je me sens bien, mettre un commentaire et voter. Et là on voit bien que par rapport au formulaire qu'on peut avoir, ça ouvre directement le site. Là en fait on a directement en fait le message qui se met euh, dans l'email. Le, dans Alors ça marche dans Gmail, mais ça marche aussi dans euh, Outlook et donc là on voit en fait mon message et il a été mis à jour même si je l'avais envoyé euh, bien avant euh, donc hier l'email Le, s'est bien mis à jour on va reprendre donc tout cela c'est grâce à AMP AMP qu'est-ce que c'est Accelerated Mobile Page c'est une technologie qui a été créée initialement par Google pour justement avoir des pages mobiles qui s'affichent assez rapidement. Maintenant, c'est assez utilisé parce qu'il y a 31 millions de domaines et depuis trois ans, ça a un fort impact sur Internet. C'est aussi biaisé par le fait que les gens pensent que si on n'utilise pas AMP, on sera moins bien référencé. Et donc, c'est pour ça que du coup, beaucoup de gens se mettent à l'utiliser. Alors euh, là, la présentation montre euh, la page à gauche, c'est un site qui est en AMP, l'autre euh, sans AMP. On voit bien qu'en fait, euh, le site s'affiche directement, alors que l'autre, il met un temps avant de s'afficher. AMP, en fait, euh, a quatre euh, normes, donc AMP euh, WebSite, donc euh, la version pour pouvoir faire des sites Internet, Story et Ad, donc c'est pour faire des Stories sur Facebook, Instagram. Euh, rapidement et add pour faire des pubs et euh, celle qui va nous intéresser aujourd'hui c'est amp email donc euh, des composants pour pouvoir faire des mails dynamiques et donc on pourrait se dire bah, comment ça marche pourquoi c'est aussi euh, performant un site web normal commence par télécharger euh, <coughs> l'html une fois qu'il a téléchargé tout le html il va le parser il lire il va récupérer en fait, tous les scripts de JavaScript à afficher et euh, télécharger euh, les CSS. Une fois qu'il a ça, il va en fait pouvoir commencer à rendre euh, l'affichage. Une fois qu'il a téléchargé par le CSS, il va pouvoir télécharger les fontes. Donc on voit bien qu'en fait, le temps que notre page s'affiche correctement comme on voudrait l'avoir, il faut attendre que tout se charge, s'exécute et affiche. AMP, pour euh, gérer ça, Oblige à ce que les CSS soient directement dans l'HTML. Donc, dès qu'on télécharge l'HTML, on a directement tout le style qui est déjà disponible et il peut déjà être rendu. Et le CSS doit être chargé en mode asynchrone, qui permet à ce que le navigateur charge les fontes directement avant même de commencer l'interaction. Donc, ce qui fait que du coup, le site va s'afficher, même s'il n'est pas encore interactif, mais on aura déjà le contenu, laisser le temps de commencer à lire avant de pouvoir interagir dessus. Deuxième chose, euh, tous les composants doivent avoir une taille affine, définie. Euh, là, euh, l'image nous montre en fait, euh, un site normal, on n'a rien qui s'affiche et puis une fois qu'il a chargé les photos, bah, en fait, tout le site saute et euh, se redimensionne pour afficher les photos. Et euh, dans, dans AMP, pour éviter ça, en fait, il nous oblige à ce qu'on mette automatiquement toutes les tailles des photos euh, pour que il, euh, il puisse réserver l'espace et afficher euh, l'image quand elle arrivera. Ensuite, tous les composants sont chargés de manière asynchrone. Donc là, on voit bien qu'en fait, euh, au tout début, il y avait en fait euh, une petite icône qui était un, une image euh, statique avant qu'en fait, le, le composant se charge, puis charge la vidéo. Et une fois que c'est prêt, il remplace par euh, la vidéo. AMP utilise aussi euh, tout ce qui est euh, les caches. Donc, en fait, pour les AMP HTML, l'idée, c'est que um, il y a des serveurs de cache le plus proche possible de tous les utilisateurs. Et uh, du coup, quand on demande un site AMP, on ne va pas chercher le serveur web, mais on passe directement par le cache. Et donc, du coup, uh, ça, ça rend beaucoup plus vite. Et ensuite, d'autres améliorations. Donc, uh, réduire le calcul de la page. Donc, en fait, les composants, euh, normalement, quand on, quand on développe et qu'on modifie le DOM, puis après, on redemande de, de récupérer une autre valeur, par exemple, une taille ou je ne sais pas quoi, à ce moment-là, en fait, le navigateur est obligé de rendre la page en entier pour pouvoir, en fait, être sûr que les calculs sont les bons avant de pouvoir refaire la lecture. Donc là, les composants sont designés pour que... D'abord, il fasse euh, toutes les lectures et après, il fasse les modifications. Donc, c'est les gains de performance. Euh, les animations sont accélérées. Il va essayer de ne télécharger que ce qui est nécessaire. Donc, euh, les images, on va pouvoir mettre euh, une liste de plusieurs tailles d'images et il ne téléchargera que l'image qu'il a besoin. Et après, essayer de faire du préchargement de ressources. Donc, AMP va venir en fait, euh, avec euh, plusieurs layouts qui va nous permettre en fait, de quand même pouvoir faire un site qui se redimensionne. Donc, euh, soit en fait, le contenu se met dans la taille qu'il faut avec fil, soit il reste en taille euh, fixe, soit il reste en taille fixe, mais en gardant la même taille, la même hauteur, soit c'est du flex, euh, soit euh, responsive, du coup, ils vont vraiment prendre les choses. Donc, ça nous montre qu'en fait, euh, avec AMP, on va quand même pouvoir euh, faire des, des sites. Euh, responsif qui vont pouvoir euh, se redimensionner en fonction des choses. Et donc, en fait, tout ce qui était là, AMP, euh, qui a été fait euh, pour HTML, maintenant, ils sont en train de, de le mettre pour euh, les emails. Et donc, on a déjà, en fait, quatre gros acteurs euh, de, des emails qui ont dit qu'ils allaient suivre et l'implémenter. Donc, euh, on a Google avec euh, Gmail, donc qui est déjà euh, en test sur euh, Web et mobile. On a euh, Outlook qui est aussi en test, Yahoo qui ont dit qu'ils allaient euh, l'implémenter. Et euh, Mail.ru aussi qui est euh, disponible. Bon, ça nous intéresse un peu moins, mais pour euh, les, les Russes, c'est quand même important. Donc je pense qu'en fait, euh, au fur et à mesure, les autres providers d'email euh, vont s'y mettre aussi si euh, cette technologie euh, se met à fonctionner. Mais on voit qu'on a déjà quand même euh, les plus gros acteurs euh, des mails qui sont déjà euh, prêts pour euh, l'utiliser. Alors, euh, une fois qu'on a eu toute cette, euh, cette présentation, maintenant, comment on va pouvoir euh, écrire un email euh, AMP Donc, Pour cela, en fait, on va revenir un peu au début de l'email avec le format euh, MIME. Donc, un email, euh, voici un peu la source euh, d'un email euh, simple. Donc, c'est composé d'un header, donc avec euh, des clés valeurs. Donc, euh, c'est là qu'on va retrouver le from qui l'envoie, tout à qui on veut l'envoyer, le sujet, puis après, plein d'autres headers qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Et le contenu du message, donc euh, c'est juste euh, du texte, on peut mettre euh, le contenu. Jusqu'en 91, en fait, euh, le... le le mail était au format ASCII 7 bits, donc en fait, 127 caractères. Donc, ça tombe bien. Comme c'était les Anglais qui l'ont créé, ben eux, ils n'ont pas besoin d'accent. Mais c'est vrai que ben du coup, tous les autres pays avec leurs accents, ben comme nous en France, ont vite été limités. Donc, c'est là qu'en fait, ils ont défini, il faudrait qu'on puisse changer. Et donc c'est là qu'ils ont commencé à implémenter le MIME type qui a été standardisé qu'en 96, mais depuis 91, c'est déjà commencé à être implémenté. Donc dans le MIME type, on va rajouter dans le header, en fait, bah déjà qu'on utilise le MIME type et la version, et on va avoir en fait le champ Content-Type pour dire quel est le type du contenu qu'on a dans notre body. Donc là, on va pouvoir mettre Content-Type text Plane pour dire que c'est du texte, et surtout l'encodage qu'on veut mettre, et donc ça va pouvoir être utilisé. L'idée est qu'en fait, euh, tous les changements que le MimTip va faire, c'est de rester le plus compatible possible pour que ceux, les anciens lecteurs de mails puissent continuer à fonctionner, même s'ils n'implémentent pas le même type. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir changer euh, le, le type et on va dire qu'on a un, un, un même type uh, Multipart Mixed. Et donc, on va, en fait, à l'intérieur du, du contenu du message, du body, on va pouvoir mettre plusieurs sections. Donc, une section avec notre message, et puis bah, une section de type binaire pour pouvoir envoyer des, des pièces jointes. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir envoyer des pièces jointes, qui sont, du coup, le binaire est transformé en base 64. Et donc, on a toujours un, un message au format ASCII qui est affiché. Donc une fois qu'on qu a ça, on peut avoir plusieurs blocs, et ben en fait, on va pouvoir en fait mettre la version HTML. Et donc du coup, dans le mail, on va avoir un bloc avec la version normale, un bloc avec la version HTML. Et donc bah, AMP, bah, pour se placer, bah, l'idée, c'est simplement de rajouter un autre bloc pour dire qu'on a l'AMP HTML. Donc on va mettre un content type texte XAMPHTML. Et après, on va mettre notre HTML à l'intérieur. Alors, euh, il est conseillé de ne pas le mettre en dernier, parce que certains lecteurs de mails prennent le, le dernier euh, disponible et affiché. Et donc, s'ils ne sont pas capables d'afficher l'AMP, ben, en fait, il y aura des erreurs et ça ne marchera pas. Donc, il vaut mieux en fait, euh, mettre en dernier le HTML et euh, mettre l'AMP juste avant. Une fois qu'on sait comment le mettre euh, dans notre email, donc, sachant qu'après, si vous utilisez des, des librairies d'envoi de mail, euh, comme euh, Mailjet, euh, Mailgun et tout ça, euh, ils, ils le font pour vous et automatiquement, ils ont déjà la possibilité d'envoyer euh, les mails en, en AMP. Alors, euh, maintenant, comment se forme le HTML AMP Donc, euh, c'est l'HTML 5 de base. Sauf qu'en fait, dans la balise HTML, on va mettre euh, AMP for euh, email. Donc, soit AMP écrit en texte, soit avec l'emoji le, euh, éclair. Ça marche aussi. Ensuite, euh, on met euh, le charset qu'on veut utiliser. On charge le script AMP, mais en mettant toujours la balise asynchrone. On, on inclut euh, notre style. Donc, le style, on peut mettre plusieurs balises style là, ce style-là qu'on met, AMP for Email Boilerplate, c'est un style qui va s'appliquer au chargement de l'email et sera désactivé quand euh, le, le AMP euh, framework sera chargé. Donc, ça permet, en fait, de pouvoir mettre un, un chargement. Donc là, ce qu'on fait, c'est que, du coup, on cache le, le texte tant que l'AMP n'est pas chargé. Et voilà, ça, c'est le l'email AMP de base, le plus simple possible. Et après, bah en fait, on, va, on va rajouter nos composants AMP entourés d'HTML qu'on peut, qu peut utiliser. Donc, les composants AMP, donc à gauche, en fait, on voit la liste de tous les composants AMP sur les websites qu'on peut utiliser. Donc, la liste est très, très longue. Donc, on a à la fois pouvoir afficher des, des vidéos, euh, enfin, plein de trucs. Et à droite, on a la liste des composants AMP disponibles pour l'email. Donc, euh, la liste est quand même beaucoup plus courte. Euh, après, c'est un peu plus récent aussi. Et puis, du coup, je pense qu'il y a plus de limitations dans l'email que dans l'HTML. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de composants qui ne sont pas disponibles. Mais les composants qui sont là sont déjà assez intéressants pour pouvoir faire des choses dans nos emails. Donc un peu euh, quelques composants pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc euh, AMP image, donc c'est la balise image HTML. Sauf que là, on nous oblige à avoir une euh, à définir une taille et le layout, euh, comment on va afficher notre image. Et on va pouvoir en fait aussi définir euh, différentes images en fonction de, des différentes résolutions qu'on veut avoir. Après, un composant sympa, c'est carousel, qui va pouvoir permettre de mettre dans notre email un carousel et pouvoir faire défiler des images. Là, on arrive en fait, vraiment dans les composants qui vont vraiment être intéressants pour faire des emails dynamiques. Donc, c'est AMP list. Donc, ça permet d'afficher une liste ou une donnée en elle-même, hein, parce que si la liste ne retourne qu'une seule donnée, ça va afficher. C'est vraiment le composant qui va permettre d'afficher des données externes. Donc, dans SRC, on va mettre l'URL de nos données qui va retourner notre liste en JSON. Et après, on va mettre à l'intérieur un template pour dire comment va s'afficher chacune des lignes de notre liste. Et donc, c'est un template moustache, donc ça va nous permettre de pouvoir faire des choses assez dynamiques et pouvoir Enfin, c'est comme ça que j'ai pu faire euh, la liste des Toulous. -do. Donc là, je ne l'ai pas mis parce qu'il n'y a pas de place, mais euh, l'idée, c'est qu'à l'intérieur de la MP en plus du template, là, vous mettez en fait le HTML euh, automatiquement généré, qui fait que du coup, il affichera d'abord ce HTML-là, puis il ira chercher la liste, et il remplacera par euh, la liste qui vient de, de Donc ça vous permet en fait, d'envoyer par mail déjà la version euh, statique et puis de mettre à jour le mail. Euh, après. L'autre balise intéressante, c'est AMP Form qui va permettre de mettre un formulaire. Donc, c'est un formulaire HTML. Sauf qu'on voit que l'attribut action, au lieu d'être action égale, c'est action-xhr. Et donc là, en fait, on va lui dire vers quelle URL on veut envoyer de manière asynchrone le résultat. Et du coup, quand on envoie notre formulaire, on le remplit. Il ne va pas changer de page et envoyer directement le formulaire. Et on a la possibilité après de pouvoir afficher des messages s'il si y a un succès ou un erreur. Toujours des templates moustaches pour dire le résultat. Enfin, AMP bind. Euh, du coup, c'est ça qui va permettre de pouvoir ajouter un peu de dynamisme dans, dans notre email. Donc là, dans l'exemple qu'on voit, euh, ah, j'ai oublié de dire, en fait, à chaque composant, il faut rajouter euh, au dessus l'import du script. Et là, en fait, après, on va pouvoir. L'exemple, c'est que j'ai un bouton. Euh, je m'abonne sur l'événement on du bouton, on tap du bouton. Et donc là, je vais exécuter un pseudo code JavaScript. Et je vais en fait appeler changer l'état, en fait, set state a name. Et à ce moment-là, une fois que le name va être défini le texte va remplacer le « hello world » qui était là par « hello afup ». Donc, en cliquant sur le bouton, en fait, ça va changer. Mais tant que le, le state n'a pas changé, c'est le texte par défaut HTML qui va s'afficher. Donc, ça permet en fait de pouvoir faire un peu une interaction dans notre email euh, sans en fait passer par un serveur directement. Alors, comment essayer bah, Du coup, c'est quand même déjà disponible dans… Dans Gmail, donc vous allez dans les paramètres et vous avez en fait euh, une ligne messagerie dynamique. Vous cliquez dessus pour euh, l'activer. Et après, dans les paramètres développeurs, euh, vous pouvez activer les emails de AMP euh, Gmail Dev. On verra après. C'est euh, pour pouvoir tester directement avec le playground de, de Gmail. Et euh, ajouter après euh, l'email, euh, votre email pour faire vos tests. Ensuite, dans Outlook, c'est pareil. Un courrier, gestion des courriers, il y a activé, Et on peut, en dessous, ajouter la liste des, des emails qu'on veut avoir. Donc, comme j'ai dit, le playground, donc AMP nous propose un playground. Donc, on écrit notre message AMP email à droite. On a un validateur qui va nous dire comment on veut... Si notre email est bien formé et on a le résultat à dessous, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut faire un send et il va nous envoyer directement l'image, en euh, enfin l'email, euh, à, à notre email et pouvoir tester. Donc bien en fait, euh, sur Gmail quand on a un mail euh, AMP, bah, en fait on a cette icône là qui va nous indiquer. On a ce gros message-là qui s'affiche la première fois pour bien indiquer que là, on reçoit des mails dynamiques. Une fois qu'on a bien testé notre email et tout ça, on va pouvoir en fait enregistrer notre email. Donc, le principe, c'est que dans, un, dans AMP, il y a seulement les, les mails autorisés qui peuvent envoyer des, des emails AMP à, MP à, à des, des vrais utilisateurs. Donc, pour cela, sur le Gmail, en fait, il faut envoyer un, votre email AMP que vous voulez envoyer à l'adresse la, de Gmail, remplir le formulaire, et puis eux, ils vont valider euh, votre email s'il est bien conforme. Et euh, <coughs> si euh, vous pouvez après envoyer des, des Outlook, c'est pareil, c'est un formulaire à envoyer avec euh, toutes les informations. Donc, moi, j'avais tenté de, de le faire pour pouvoir le faire mais ça m'a été refusé parce que le mail que j'ai créé pour envoyer ces emails-là est un email que j'ai créé spécialement pour ça. Et en fait, il demande quand même à ce que cet email-là envoie déjà des, plein de mails normales, qu'il ne soit pas des spams avant. Donc du coup, je n'avais pas d'historique d'envoi de mail, donc je n'ai pas pu faire valider mon email. En conclusion... On peut se dire, bah ouais, c'est bien d'avoir un email dynamique, mais la sécurité dans tout ça, est-ce que c'est pas trop dangereux et tout ça bah En fait, AMP apporte directement déjà des, des éléments de sécurité. Donc, les composants, on ne peut pas mettre de JavaScript custom. Donc, on peut faire des interactions avec un pseudo JavaScript limité, mais du coup, on ne pourra pas avoir de de failles avec ces choses-là. On est limité aux composants disponibles par AMP. Donc, en fait, euh, il y a toute euh, une revue de tous les composants qui sont proposés. Et donc, euh, la sécurité est revue par tout ça. Et donc, on ne peut pas créer notre propre composant et donc euh, y mettre euh, des failles dedans. Les emails doivent être validés par euh, DKIM et SPF. Donc, c'est des, des normes pour pouvoir valider qu'on est bien l'expéditeur du mail. Euh, notamment avec euh, des DNS qu'on doit mettre sur le même domaine que l'email le, qu'il envoie et euh, des headers spécialisés pour dire mettre des signatures pour bien dire que c'est nous. Si jamais en fait euh, cet email n'est pas validé, en fait l'email AMP ne s'affichera jamais. Donc en fait c'est vraiment obligatoire tant que toutes ces vérifications, tant que le AMP n'est pas valide. Euh, L'email AMP ne s'affichera jamais, donc ce sera toujours que la version texte ou HTML qui s'affichera. Ensuite, bah, tout ce qui est les URL, l'URL doit être exactement le même domaine que euh, l'envoyeur le, de l'email. Donc, du coup, on ne va pas pouvoir, en fait, dans notre email, aller faire des requêtes sur euh, un autre serveur que le nôtre donc pour faire du phishing. AMP, au début, a été créé par. Euh, Google, euh, maintenant en fait euh, ils l'ont sorti dans un comité indépendant et donc en fait euh, on a un comité technique indépendant qui réfléchit à l'avenir de MP à développer et à l'intérieur. Il y a plusieurs entreprises qui y travaillent donc bien sûr des gens de Google mais aussi euh, de Microsoft, de Pinterest et euh, plein d'autres boîtes. Donc on voit bien que ça commence à devenir un truc qui est totalement en dehors et qui est en train de se standardiser avec... Euh, avec tout le monde. Un petit retour d'expérience, donc euh, dans les trucs un peu euh, moins, c'est une technologie qui est récente et peu intégrée, euh, beaucoup d'imitations, peu de composants euh, disponibles. On est encore en support bêta-test euh, sur Gmail, Outlook et MailRU. Et euh, pour l'instant, il y a quand même très peu d'informations disponibles. Mais en plus, euh, vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui va permettre d'ajouter de, de l'interactivité euh, dans nos mails, d'avoir des emails euh, sécurisés. Ce qui est quand même intéressant, c'est quand même les gros acteurs qui travaillent dessus, donc euh, Microsoft, euh, Google, euh, Yahoo. Et je pense qu'en fait, ça va être l'avenir de l'email, euh, même si tous les mails ne seront pas en AMP, parce que quand on envoie un mail euh, entre nous, on n'est pas forcément formé de, les mêmes AMP, mais... Euh, pour tout ce qui est marketing, pour tout ce qui est notification, et tout ça, c'est quand même assez intéressant, et ça va permettre de rajouter un plus tout en étant sécurisé. Donc, bah voilà, bah merci. Et donc, euh, je ne sais pas combien il reste de temps euh, pour euh, des questions. Merci Patrice. <rire> On a beaucoup aimé ton talk. Vous avez des questions Mettez un petit point d'interrogation dans vos euh, chats pour pouvoir poser les questions. Sinon, on ne les voit pas. Il y a. Tac, tac. Euh, merci, Olga. Euh, yes, Est-ce que vous avez des questions, les gars Petite question quelle est. Quelles sont les fonctionnalités les plus utilisées par AMP en ce moment Que toi, tu as pu voir ou... Dans AMP email Ouais. Bah, c'est ce que j'ai montré, en fait. Euh, les... non, en fait, euh, l'exemple de... des notifications euh, ouais. Drive, là, euh, c'est déjà euh, fonctionnel. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, euh, si vous avez euh, des Google Docs, euh, et que vous avez coché la case, bah en fait, automatiquement, toutes vos notifications, vous allez pouvoir répondre aux commentaires directement dans, oui. dans l'email. Donc, ça, c'est déjà fonctionnel. Après, euh, je n'ai pas encore vraiment vu d'email de, AMP IMP qui s'envoie. Euh, Pinterest, pour l'instant, ils, ils ont fait l'image de démonstration euh, euh, pour montrer ce qu'ils pourraient faire, mais euh, ce n'est pas encore de. Ce n'est pas encore de, de l'email dynamique. Même s'ils envoient quand même l'email okay. en AMP. En fait, sur Gmail, euh, donc je repasse sur mon écran, on peut en fait... Il euh, y a un opérateur caché qui permet de, en fait, de voir tous les emails dynamiques. Et... Euh, on voit qu'en fait, voilà, il y a déjà quelques-uns qui envoient des okay, mails. Donc, Si des on dynamiques. fait is euh, sur complexe DM, on a tous les mmh. images dynamiques qui apparaissent. Ouais. Et donc, du coup, j'ai remarqué qu'en fait, euh, Pinterest envoie les, les mails euh, en AMP, mais euh, en fait, je suis allé regarder leur code. Euh, pour l'instant, c'est juste pour pouvoir mettre un, un effet euh, de rollover sur l'image. Euh, mais il n'y a pas encore le, la présentation qu'ils ont montrée de. Euh, on peut ouvrir l'image directement okay, dans le okay. mail. Je pense qu'ils sont pas prêts. Google euh, le lance pas non plus encore. Enfin, voilà, c'est encore pour l'instant, c'est encore euh, expérimental, euh, bêta. Et, mais on peut déjà commencer à travailler. Tous les, tous les fournisseurs de mail, Mailgun, Mailjet et tout ça, euh, ont déjà dans leur API la possibilité d'envoyer en MP. Okay. Donc on peut quand même. Une question de Alexandre Roch-Ancelette. En fait. Est-ce qu'il existe déjà des outils en back-end pour simplifier l'intégration AMP Alors, comme je l'ai dit, en fait, les, les, les mailers permettent déjà de le faire. Donc, en gros, du coup, on leur met le texte HTML, AMP, HTML, et là, on met notre code. Après, c'est de, de l'HTML de base. Donc, du coup. Vous faites comme si, comme quand vous générez votre HTML. Ce que je sais, c'est que les gros mailers qui, qui permettent de faire des, euh, générer des mails par drag and drop euh, marketing, euh, il y en a certains qui font déjà euh, bah, Stripo Team, euh, j'avais testé pour ça, le font déjà euh, en AMP, mais euh, pour l'instant, euh, ils n'ont que euh, mettre le composant image dessus ou le carousel. Mais ils gèrent pas en fait tout ce qui est les listes et tout ça. Ok, très bien. Une dernière question. Là, je pense qu'on est qu'on arrive. Hop là, une petite question qui apparaît. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres mentors de Tempête que Moustache Non, pour l'instant c'est euh, Moustache. Après, je pense qu'en fait il y aura d'autres composants qui arriveront pour euh, utiliser d'autres. Mais voilà, du coup c'est. C'est limité, mais on peut quand même déjà faire pas mal de choses avec. OK. Et une question, où est-ce qu'on va trouver la conf plus tard euh, La sub bah, va, ouais. va partager le, le, le talk en replay et vous serez notifié de, de, de la prochaine fois. Alors là, je pense qu'on arrive à la fin de ce talk. On va vous envoyer le petit lien pour le prochain talk. On vous remercie, merci beaucoup Patrice, c'était hyper intéressant sur comment rendre un email dynamique.